Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouveau ClipShot Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne et j'ai eu envie de vous partager quelques clips fun, cool, sympa, le genre d'action qui nous fait rire lorsqu'on joue. Vous êtes prêts C'est parti, on va rigoler ensemble Le premier clip de ce ClipShot de AG Annihilation montre exactement ce que je veux transmettre ici. Il se trimballe en Warthog, pile à lit, pile à loup, et attention, pas n'importe quel Warthog, un Warthog gosse. Il fait un petit saut, rencontre un joueur ennemi, le heurte avec sa roue, mais que se passe-t-il Le joueur ennemi n'a quasiment rien. Ouais, il perd son bouclier, on va quand même le noter, mais c'est surtout le Warthog qui part en vrille totale. On s'y attendait pas à ça. C'est le genre de truc où tu te dis « Oh putain de sa mère !» Ou alors « Mais lol quoi !» oui. Allez, on va continuer avec Big Dad qui lui se trouve euh, sur Halo 5 et va nous montrer que des fois les lancers de grenades, euh, ça peut ne pas marcher comme on le souhaite. Il se lance sur le souffleur, lance une grenade et... Alors déjà on remarque qu'il n'y a aucun hitmarker, a-t-il complètement foiré son truc Il sera alerté par le son qui lui dira qu'il y a quand même un problème, il vérifie qu'il n'y a pas d'ennemi et retrouve finalement sa grenade euh, coincée dans le souffleur. Donc euh, intéressant, je, je dois dire. Mais lol quoi oui. Troisième clip, on se retrouve avec TC qui a des X de part et d'autre de son GT. Vous connaissez cette mission de campagne sur Halo 3, il active le pont, il passe la porte. Ce qui m'a fait regarder le clip dans son intégralité, qui n'a rien d'extraordinaire, c'est qu'il est écrit en japonais. Voilà, je savais pas que ça existait, en même temps je savais que ça existait, mais je l'avais jamais vu, du coup bah ça m'a fait... Ça m'a... Ça a attisé ma curiosité. Le clip en lui-même, vous connaissez, écrasé par le scarab en sortant de la porte. Voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt mignon, c'est... Basique Et quand ça arrive, on fait... Oh Mais lol, quoi oui. Allez clip suivant Direction Rich avec Divine Matriel Il vient de faire un petit euh, euh, Il vient de tuer un mec quoi. Voilà, C'était gratuit pour le, pour le clip shot il croise un autre ennemi, enfin il ne le croise pas, il sait qu'il est là, il lui balance des grenades dessus, mais où est-il passé Il sait qu'il était là, mais où était-il Mais où était-il Il était là Le petit filou, il se cachait en hauteur C'est trop mignon, c'est trop beau Et puis finalement il tombe, et puis tu te dis qu'il va se suicider, et puis finalement il tombe et il meurt, mais c'est même pas Divine qui le tue Mais lol quoi oui. Allez, dernier clip, et après, je vous laisse tranquille, nous sommes avec Drap sur Halo 5, et lui, c'est un Spiderman à sa manière, il saute, il ressaute. il sait exactement où il va et ce qu'il fait, et même quand un ennemi l'attaque, et ben lui, et ben il fuit, mais pas en, en, en, en hauteur, lui, dans la, dans la hauteur, voilà. Lui, c'est le Spartan qui a essayé de le tuer, qui doit très certainement se dire, mais lol, quoi et oui. Je pense qu'à certains moments, je suis pareil à une jeune femelle impressionnable, tellement je suis excité par certains clips que je vous montre, et je suis sûr que vous, derrière, vous dites « Ouais, bof, quoi, ça va, c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi, voilà. » Alors j'espère que vous avez un minimum pris du bon temps, sinon je serais vraiment tout seul. faire le Non, ça va aller, ça va aller. On se reprend, on se reprend, on termine la vidéo professionnellement. Merci. merci merci, merci à tous d'avoir regardé Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce clipshot. On va se retrouver très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas que le Discord est là pour aller discuter avec les fans d'Halo, Lien en description. Le, le, le Facebook est là. Le groupe Facebook est là pour aller discuter avec les gens. Le Twitter pour rester informé. Le site également pour rester informé. Tous les liens sont en description. On se retrouve très bientôt pour du Halo comme on aime. Salut à tous. Vive Halo